Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, je vais vous montrer une intervention sur les frelons asiatiques aujourd'hui Un nid sous un hangar euh, Mais avant ça, je vais vous montrer autre chose Vous allez voir, je vais vous montrer Alors là, on est sur un autre hangar Le client, en fait, a repéré un dit frelon asiatique Et a décidé de le traiter à la bombe. Donc on va s'approcher, et vous voyez, il est juste là Donc il n'y a pas d'activité pour l'instant Je n'en vois pas depuis tout à l'heure donc je mettrai un coup de poudre parce que ça rassure le client Juste au milieu Donc il a traité ça à la bombe Donc il pensait être tranquille Mais Pas si tranquille que ça Je vais vous montrer où est Le nid qui s'est reconstruit Donc très important Ne traite pas des nids à la bombe Ça reconstruit derrière On n'enlève pas les nids de frelons quand on les a traités Parce que ça reconstruit derrière Donc je vous montre l'autre nid Il est juste là, au dessus du tracteur. Donc je vais mettre l'échelle et on va aller traiter ça. Je vous dis à de suite. Oh, oh, oh, oh, oh. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, regardez-moi les bombes qu'il a utilisées. Voilà, donc ça c'est des bombes achetées à Gambert hein. Allez, c'est parti. On va traiter ça. Ouais. Le petit tracteur. Le petit Fiat. Ah je ne savais même pas que ça existait, le Fiat en tracteur. Ouais. Ça va être un peu chaud, patate. Ouais. On va s'approcher du nid, vous allez voir quand même qu'il est beau. Hein. Il n'est pas petit. Ça attaque déjà, ça attaque déjà. J'ai même pas fait une vibration que ça attaque déjà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça reste magnifique. Ils sont déjà prêts à m'attaquer. Allez, on va mettre la poule. Ah, ça attaque les Ça attaque de Ah, mais mort. Regardez-moi ce monde Grosse, grosse, grosse attaque Je ne sais pas si vous voyez le monde qui est mort Regardez-moi tout ce monde On va aller voir le petit mini. On va aller mettre un peu de de poudre pour rassurer le client. Imaginez tous les cadavres qu'il y a par terre. Allez, Allez je vais replacer l'échelle à sa place. quand même attaquer avec l'échelle et là ils vont me suivre un petit peu là, si demain il en a besoin il pourra la récupérer allez on va aller mettre la poudre dans l'autre nid ça me suit, regardez j'ai des attaques encore j'ai des attaques on a avis dans l'autre nid, il rien vous voyez, ça, ça déplace hein. ça déplace, mais... ça déplace le nid, ça ne le traite pas Ah c'est sûr c'est sûr que... attendez, on va faire un truc du coup, on va l'ouvrir complètement vide, plus de larves, plus de frelons, plus rien du tout. Ils ont déménagé. Voilà. Allez, on va jeter un petit coup d'œil aux frelons, ça, à mon avis ça doit voler. Vous allez voir, je vais m'approcher, je suis sûr qu'ils vont m'attaquer. attaquer les mecs ils sont énervés donc il faut le laisser agir j'avais pris la GoPro, j'ai oublié de l'allumer voilà bon là je vais aller me déshabiller il euh, faudrait qu'ils arrêtent de me suivre J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire des familles. Et moi, je vous dis à très bientôt les dédés.